Si on ne peut pas célébrer la mort comme on célèbre la naissance, on ne va pas connaître la vie, parce que la vie est comprise entre ces deux dimensions que sont la naissance et la mort. En rejeter une et espérer faire l'expérience de la vie dans sa totalité n'est pas une possibilité. Il est extrêmement important que l'on accepte la nature mortelle de ce que l'on est, ça veut essentiellement dire que le temps durant lequel on peut occuper cet espace n'est pas éternel. C'est un court laps de temps. Plus on en est conscient, mieux on vit.